fini pour moi parce que je, on, est, on est vraiment un peu tous crevés du voyage et euh, en plus je me suis fait mal à l'épaule pendant le voyage je me suis pas mal crispé donc euh, c'est un petit peu galère et euh, il nous manque encore pas mal de trucs en fait pour l'appartement pour la soirée donc euh, du coup on a décidé de partir voilà du coup moi je me retrouve demain en jeunesse à en dernier presque pas pris trop d'eau j'en ai pris pour ainsi dire deux dans toute la journée donc euh, bon on n'a pas été une journée très productive Mais euh, là je suis vraiment crevé, J'ai vraiment juste envie de dormir et de me poser ah, Salut salut euh, Bon je vite fait, juste avant que ça commence On est au deuxième jour de Polymanga Et euh, du coup on, va, on est en train de regarder Enfin on va commencer à regarder La première mondiale De euh, Magical bon, Boy C'est ça, ça qu'ils appellent ça C'est le ouais. bien la Ouais, voilà, enfin bref. Mais c'est pas grave, ils sont quand même une exclusivité mondiale. Bon, allez, je vous coupe parce que ça, ça va commencer. Salut, salut, à tout à l'heure hey. On se retrouve, du coup, donc, pour ouais. commencer cette journée un ouais. petit ouais. peu moins speed. Donc, euh, on a fait... Donc on a assisté qu'à la première de Magical Girl Boy Et franchement, c'était le départ, franchement je vous le conseille Il était beaucoup trop bien, <rire> c'est vraiment marrant Ils ont diffusé du coup trois épisodes et après du coup il y a l'auteur qui, qui on a posé quelques questions Et ensuite, qu'on a fait Ah oui, et on a fait un petit tour dans les stands d'artistes freelance Qu'on n'a pas pu voir hier parce qu'il y avait genre tellement beaucoup trop de monde Donc euh, du coup voilà Bon, bah là on va aller continuer à faire un petit disessant. Je fais Wiga, je regarde mes pieds parce que on descend. Du coup moi je vous dis à début d'après-midi. Ah, quoi C'est avec l'enseignement. 35 ans, quoi Non Non Ah, alors. Peut-être y'en un autre, c'est un petit peu. Non, c'est un simple là Mais par contre, c'est ce qu'il te plaît. Ah, Justine, c'est là-bas. Donc, si, c'est par là. Bon, on est déjà en début d'après-midi. On ne sait pas trop quoi faire. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse à l'heure actuelle. Là, notre but, c'est d'attendre le concours cosplay avec la sélection WCS. Et, euh, et en fait, on va rester dans les allées pour l'instant. Donc là, on a du coup l'idée d'aller tester Ni Noku ni deux Et euh, voilà. Bon allez, à plus tard pour le concours cosplay. On commence dans une heure. Bonjour. Tu vas faire une sur la vidéo Oh Viens me voir. Toi aussi. Voilà. Du coup on attend pour le concours cosplay. On a une heure d'attente à peu près. Ça va être fun. Allez. Il y a déjà de la queue. Enfin, à moitié. Je vais voir mon costume du jeune homme. Bien fait, tu gagnes. Du coup, dans un quart d'heure, c'est le beau cosplay. Et après, Polymanga sera fini pour moi. Du coup, je ben, ne pourrai pas tu faire de la filmer. Donc, je pense que ce style va couvrir les images qu'ils appellent Manga. Voilà. Tout le monde.